Pour accéder à un guide disciplinaire, on passe par le portail disciplinaire qui lui est associé. Dans notre cas, il s'agira du portail mathématiques, Informatique et sciences de la nature. Le guide en physique, comme tous les autres guides des bibliothèques, regroupe une foule de ressources pour vous aider à trouver l'information dont vous avez besoin. Dans notre cas, on y trouve des outils de traduction scientifique et des informations sur les logiciels bibliographiques. Ces derniers permettent d'organiser les livres et les articles que vous allez trouver. On y trouve aussi des liens vers quelques encyclopédies et handbooks pertinents et des recherches préfabriquées dans le catalogue des bibliothèques pour des sous-disciplines de la physique. On y trouve également les bases de données les plus importantes dans le domaine, ainsi que de l'aide sur la rédaction et le repérage de thèses et mémoires. Et finalement, on y trouve d'autres ressources d'intérêt général sur le sujet. Pour naviguer dans les sections du guide, on utilisera le menu à gauche de l'écran. Si vous y accédez à partir d'un téléphone ou d'une tablette, une icône de sous-menu apparaîtra entre le nom du guide et le bandeau principal du site des bibliothèques.